Le module 1, c'est celui qui, qui commence un cours. Commencer un cours, c'est tenter de mobiliser le corps, mais pas que. On va mobiliser le corps, mais il faut mobiliser aussi le mental. Et en mobilisant le corps et le mental, on va aussi mobiliser l'affectif, parce que c'est indissociable, surtout à 3 ans, à 4 ans et à 5 ans. Et je peux même dire qu'entre 3 et 5 ans, il y a peut-être plus sur les 3, entre le mental, le corps et l'affectif, il y a peut-être plus d'affectif. C'est l'affectif qui se présente et qui arrive comme ça. Et ça, il faut le prendre en compte. C'est très, très important. Ouais. Donc, c'est un peu comme pour les grands sportifs. Hein. Il y a une mobilisation euh, physique importante, mais aussi une mobilisation mentale. Il faut que le mental soit là. Et ben, avec les enfants, on va plutôt penser affectif, avec les tout-petits, hein, les 3 ans sans pour autant jouer de l'affectif ou aller dans l'affectif. Ce n'est pas ça que je vous dis. Hein. C'est savoir qui porte ça en eux. Et voilà. Et euh, la première question qu'ils vont, qu vont se poser, euh, quand ils vont vous découvrir, parce qu'ils ne vous connaissent pas, ils vont vous jauger. Et la première question, c'est est-ce que c'est une gentille ou une pas gentille C'est tout. Si vous dit vous êtes belle, ça veut dire vous êtes gentille. Ouais. Et s'il vous dit pas vous êtes belle, c'est que ce n'est pas gagné encore. Hein. Il est encore en train de se rassurer. Et voilà. Hein. Et à trois ans, il quitte déjà la famille. Ils ont une maîtresse. La danse, ce n'est pas la même maîtresse. Ce n'est pas toujours maman qui l'emmène. Des fois, c'est papa. Il est un peu perturbé. Donc, il va falloir rassurer. Et le module 1, c'est celui qui commence un cours. Donc, quand vous commencez votre module 1, au lieu de vous soucier vraiment, vraiment de ce que vous allez leur proposer, de quelle musique vous allez mettre, ça, c'est préparé en amont. Souciez-vous au moment M de les regarder et d'essayer de capter, percevoir ce qui se passe. Et après, tout est possible. Alors, le principe premier du module 1, c'est que l'exécution doit primer sur l'explication. Qu'est-ce que ça sous-entend, ça Vous voulez construire votre module 1, par exemple, vous avez des trois ans et vous prévoyez de faire « pas chasser, change de pied ». Est-ce qu'ils savent faire « pas chasser, change de pied » Voilà, donc, tout ce qu'ils ne savent pas faire, vous ne le demandez pas au module 1. Et donc là, vous vous dites « mais qu'est-ce que je vais leur demander ?» <rire> Oui, parce qu'ils ne savent pas faire grand-chose, mais plein Parce que tout va être beaucoup plus dans l'intention. L'intention de rigoler, l'intention d'être plus sérieux, l'intention d'aller en bas, d'aller en haut, et tout va passer par l'intention. Ouais